Au sein d'Ipsos, la manière dont on collabore avec les startups, en tout cas une manière qu'on a expérimenté et dont je peux témoigner, c'est plutôt de les identifier quand on cherche à résoudre un problème pour nos clients. Donc on cherche à résoudre un problème, on va trouver la startup qui va compenser ce qu'on peut parfois ne pas avoir chez nous en termes de méthode. Et du coup, le fait de vouloir ensemble résoudre ce problème pour le client nous oblige à nous adapter à leur manière de fonctionner. En fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, comme on doit s'adapter à eux, mais qu'on doit répondre ensemble à nos clients, ça fait évoluer nos manières de travailler. Et très souvent, ça fait évoluer aussi la manière de travailler des clients. Ce qui fait que euh, finalement, on a une manière assez collaborative de faire changer les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas sur un modèle d'injonction ou de se dire bah, il faut absolument faire ça de telle manière parce que c'est à la mode ou parce que c'est comme ça qu'il faut travailler. Mais c'est plutôt en partant de quelque chose de très pragmatique et en ayant un but commun. Alors après, Parfois, ça se généralise et parfois, ça reste limité à un cas particulier. Donc, c'est difficile d'en faire une règle générale. Mais c'est quelque chose qui a fonctionné assez bien dans certains cas et qui peut être produit ailleurs. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, par exemple, un projet récent qu'on a mené avec des clients, on devait développer ensemble des sortes de mini campagnes de communication pour tester un concept. Cette manière de faire en mode très rapide, c'est-à-dire créer des mini-campagnes, les tester, refaire des mini-campagnes, a obligé le client à changer sa manière de fonctionner. Et nous aussi, parce que ça a obligé à faire travailler ensemble des fonctions qui, avant, travaillaient de manière plutôt en parallèle ou l'une après l'autre. Donc là, ils ont été obligés de travailler en mode équipe, innovation, marketing, études ensemble, et à faire valider leurs décisions beaucoup plus rapidement par le comité de direction, par exemple. Donc ça, ça change la manière de travailler du client, une organisation traditionnelle, des manières de décider, ça a changé la nôtre. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va être forcément le cas pour tout C'est pas évident parce qu'on voit aussi les limites, ça peut avoir un impact sur la gouvernance. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça leur fait sentir vraiment, en tout cas, comment ça marche dans les startups et en quoi le fait d'intégrer des startups peut avoir un impact sur leur manière de, de fonctionner.